Bonjour les amis j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 11 août 2020 peut-être que vous êtes en vacances. En tout cas si vous vous mettez au trading et eh bien on a quand même des marchés hyper intéressants en ce moment malgré qu'on est toujours dans, dans la crise du Covid-19 donc on ne sait pas très bien comment vont aller les choses au point de vue économique. Mais en tout cas si vous faites du trading vous avez toujours la possibilité euh, de faire de très beaux traits dans ce moment en période de vacances et euh, donc en, en cet été où certains sont sur la plage certainement. Mais si vous, vous avez un peu de temps pour euh, passer euh, sur les écrans et eh bien vous voyez qu'on a des mouvements euh, très intéressants en ce début de mois d'août. Donc vous voyez ici la magnifique euh, bougie 4 heures qu'on a aujourd'hui donc euh, très impulsive euh, si on va en délit, et eh bien on voit qu'on a eu donc ici à gauche la baisse euh, du Covid, voilà vous voyez ici je vais mettre là vous voyez la baisse ici et puis la reprise ici, correction, reprise, correction et ce marché ne veut pas baisser malgré qu'on est dans une situation économique euh, euh, on ne sait pas très bien euh, combien de temps ça, ça va durer mais euh, en tout cas euh, les entreprises sont vraiment, euh, vraiment en difficulté et euh, par contre les marchés là ça monte, ça monte donc soutenu euh, probablement par les banques centrales. Euh, en tout cas il y a moyen de gagner euh, pas mal d'argent en bourse euh, toujours en permanence euh, quel que soit. La situation donc si vous cherchez euh, à vous à vous mettre à la bourse bah, c'est vraiment le moment euh, tous les indices euh, sont verts euh, par contre euh, l'or lui euh, je vous l'avais dit tout le monde tout le monde euh, pensait que l'or allait aller à 20 000 il va peut-être y arriver mais je vous ai dit dans une euh, vidéo récente qu'il fallait être prudent quand ça monte trop vite, trop fort et eh bien il y a très souvent des corrections ou bien c'est le début d'une euh, baisse je n'en sais rien. En tout cas ça fait deux jours, vous voyez ici 2-3 jours, là on a deux bougies rouges, euh, on a dépassé les, les 2000 dollars. Mais on a quand même, euh, on avait ici une, une grosse bougie rouge. J'avais dit, attention, euh, on a une bougie englobante ici. Ça peut être le début d'une baisse. Vous voyez ici, on a eu une baisse plus importante ici. On aura peut-être une correction très importante ici. Est-ce qu'on va redescendre sur les 1800 Je ne sais pas. Ou, ou bien aller beaucoup plus bas. Mais en tout cas, clairement, il y a des gens qui prennent des bénéfices à ce niveau aussi. Donc on a cassé les 2000 et là après des, des hausses comme ça, c'est toujours assez délicat de, de se positionner. Tout le monde, enfin, les, les particuliers se disent « bon je veux, je veux en être, je veux gagner ». Vous avez peut-être des, des gens dans votre famille qui ont dit « ouah l'or, j'ai gagné sur l'or » et vous vous dites « moi je ne veux pas perdre une, une opportunité mais c'était un peu tard pour se positionner sur l'or ». En tout cas, attendez euh, la fin d'une correction si vous voulez vous repositionner. Euh, parce que quand, est, quand on, vraiment, on est vraiment sur un sommet, et pour ça, vous pouvez le voir aussi avec euh, des indicateurs quand vous apprenez à, à trader. Quand on est vraiment sur des sommets, il y a très, très souvent des corrections. Et c'est ce qu'on a là. On a, on a trois bougies ici qui, qui indiquent une correction. On descend là sous les 2000 dollars. Donc l'or attention. Par contre les indices, ben les indices ça reste très intéressant à condition que vous tradiez à court terme. Vous savez que depuis des années moi je, je prône le scalping et on a ici des, comme une journée comme, comme aujourd'hui. Vous voyez les magnifiques marchés qu'on a ici avec des, des, des points d'entrée évidents pour, pour se positionner quand vous avez une, une méthode de scalping efficace et à ce moment-là vous pouvez prendre soit rapidement vos gains soit une partie de vos gains et laisser le marché euh, euh, partir comme ça et vous prenez vos gains, vous laissez une partie euh, ouverte et vous continuez donc à profiter d'une hausse importante du marché. Donc vous voyez avec une méthode de scalping euh, très intéressante comme ce que j'explique euh, dans, dans mes formations scalping, eh bien vous trouvez très facilement des points d'entrée. Dans une journée comme ça, normalement vous ne faites, faites pas de pertes ou, ou des, des pertes infimes. Donc vous suivez la tendance et vous vous positionnez aux bons endroits. Donc avec des signaux clairs et précis pour rentrer au bon moment. Pour ça, il vous faut une méthode de scalping efficace. Donc si vous ne l'avez pas trouvé par vous-même et eh bien je peux vous proposer ma méthode ou il y a certainement d'autres méthodes sur le marché mais en tout cas il est clair qu'avec le scalping vous allez euh, avoir un taux de réussite très important quand vous avez un marché comme ça. Donc n'essayez pas de contrer euh, un marché quand vous avez une, une bougie euh, comme cela, privilégiez le, le sens de la tendance et euh, profitez donc des, des mouvements importants comme ça. Donc là on vient de casser les, les 13 000 vous voyez ici on a cassé les 13 000 c'est un, un retour assez incroyable sur, sur les baisses qu'on a eues donc ça continue de monter. Donc euh, il ne faut pas, faut pas aller contrer ça ou alors euh, si vous êtes expert en scalping là vous pouvez y aller mais euh, vous voyez quand même que les corrections euh, dans l'autre sens sont assez courtes. Donc si vous prenez des trades à, à contre-sens ici il faut vraiment que vous ayez une technique de scalping bien, bien maîtrisée pour arriver à prendre des trades à contre-tendance sinon vous prenez les trades dans le sens de la tendance et vous protégez bien sûr votre position comme, comme je vous explique dans mes formations. Donc je travaille actuellement sur la formation 5.0 je vous l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes qui va vous permettre de prendre des points d'entrée de manière très sécurisée avec des gains rapides et donc protéger vos, vos positions pour arriver à profiter pleinement de marchés comme ceci. Donc les indices sont vraiment, le DAX en particulier est un marché fantastique lorsqu'on aime trader, lorsqu'on aime passer un peu de temps devant les écrans même en, même en vacances. Donc si vous pensez euh, apprendre le trading et eh bien profitez des vacances si vous avez quelques jours de vacances pour vous inscrire à une formation et vous apprendrez très rapidement donc des méthodes très efficaces. Vous voyez les en cinq minutes ici la, la belle hausse qu'on a eue. Donc euh, il faut pas passer euh, des heures et des heures euh, devant les écrans, vous pouvez très bien euh, trader une heure et puis aller, aller à la plage ou faire ce que vous voulez pendant les vacances, vous vous occupez de vos enfants, de votre famille, des amis. Et euh, donc l'avantage quand on est un petit peu confiné chez soi comme on, on évite de sortir et eh bien que vous avez euh, cette opportunité de pouvoir faire du trading, de profiter donc euh, d'une activité euh, lucrative, amusante et euh, stimulante parce que quand on fait du trading eh bien c'est vraiment euh, addictif, euh, on prend énormément de plaisir à ça. Et, mais pour ça il faut d'abord avoir une méthode de trading efficace. C'est ce que j'ai cherché pendant des années et maintenant donc avec la maîtrise euh, du scalping euh, c'est beaucoup de plaisir et j'ai beaucoup d'étudiants donc qui me donnent le retour qui eux aussi arrivent à, à bien maîtriser le scalping. Donc c'est ce que je vous conseille, formez-vous au scalping, apprenez une méthode efficace et vous prendrez beaucoup de plaisir et en plus vous gagnerez de l'argent pendant des périodes comme celle-là. Vous n'avez pas besoin de faire des analyses très poussées, vous n'avez pas besoin non plus d'étudier pendant des mois avec des formations très chères. Moi j'ai toujours eu des formations accessible à tout le monde, vous pouvez même payer euh, tous les mois quelques dizaines d'euros pour vous former et euh, donc vous verrez que c'est très très euh, très agréable de maîtriser enfin les marchés, de faire partie euh, de, de, de l'élite des traders quand, quand vous maîtrisez des marchés comme le DAX parce que le DAX est quand même un, un marché euh, euh, très volatile qui vous permet donc de, de faire partie des, des meilleurs traders si c'est votre objectif donc vous allez pouvoir euh, vraiment prendre beaucoup de plaisir en apprenant donc à, à maîtriser euh, les indices des marchés comme cela donc euh, c'est ce que je vous souhaite donc euh, analysez ça ne faites pas des prévisions à long terme pas besoin de faire euh, beaucoup d'analyses mais apprenez une méthode efficace et vous verrez que vous pourrez gagner euh, tous les jours sur, euh, sur des marchés comme mmh, cela. Mmh. Voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des commentaires, partager cette vidéo parce que je pense que beaucoup de personnes se font euh, des idées fausses sur, sur le trading pensant qu'il faut euh, étudier pendant, pendant des années. Euh, moi j'ai cherché pendant des années mais euh, finalement pour arriver à, à prendre les bonnes formations, prendre ce qu'il y avait de bon dans les bonnes formations, tout euh, concentrer dans mes formations pour expliquer qu'avec une méthode simple et efficace on peut avoir rapidement des, des bons résultats, pas la peine de se prendre la tête et vous allez pouvoir donc euh, si vous le souhaitez faire comme moi et gagner de manière régulière sur les marchés. C'est ce que je vous souhaite donc euh, profitez des vacances mais c'est peut-être une occasion pour vous aussi de, de vous former euh, pendant ce mois d'août 2020. Voilà je vous dis à très bientôt. On va surveiller les marchés et les autres opportunités donc dans mes prochaines vidéos je vous en parlerai et euh, je vous indiquerai quand la formation 5.0 sera disponible bien sûr. Vous avez tout intérêt à déjà acquérir mes autres formations parce que elle, ma formation 5.0 sera d'abord disponible pour mes étudiants. Voilà je vous dis à très bientôt, bonne journée, au revoir.